Vous avez en... Ah oui, c'est ça, le Figaro vient de parler de Bitcoin, et boum, rideau, le Bitcoin vient de perdre 20%. Je pense même pas 24 heures, quelques heures à peine après euh, que le Figaro se soit demandé « Tiens, est-ce que finalement, il ne serait pas intéressant euh, d'investir en Bitcoin ?» hein, À chaque fois, ils nous font le coup, à chaque fois qu'ils commencent à dire « Ah, et tiens, et finalement, ici, Paf, bah, le Bitcoin se prend une tôle, un gadin. Ces gens sont une véritable boussole à indiquer le Sud. Il faudrait qu'on fasse, je sais pas, un indicateur Bitcoin Figaro, où à chaque fois que les mecs commencent à se poser la question, vite, on sort et on attend que ça passe. C'est un truc de dingue. Le, le, je, je pense que si ces gens euh, écrivaient leur article euh, en tirant au dé, ils se tromperaient moins. Il y, y a eu une espèce de persévérance dans, dans, dans l'incompétence de ces gens-là, c'est vraiment extraordinaire. Chers amis, bonsoir, hein. excusez-moi pour les gens du Figaro, mais vraiment ce soir, ils le méritent. Je suis Guy de Lafortelle, je rédige le service d'information économique et financière l'investisseur sans costume. Comme d'habitude, je vous invite à vous inscrire grâce à un lien qui doit apparaître ci-dessus en description, c'est gratuit, hein, on y parle comme toujours d'économie, de finance, de tout plein de choses, en ce moment pas mal de blockchain, c'est le sujet du moment, mais de plein d'autres choses aussi. Et donc, blockchain, bitcoin, c'est quand même intéressant, Je, je vous j'avais euh, enregistré une vidéo déjà le 15 février, à un moment, où le Bitcoin était à 40 000 euros, et dans lequel je vous disais, oh là là, 40 000 euros, ne vous inquiétez pas, il y a du potentiel pour que le Bitcoin puisse retomber jusqu'à 10 000. À long terme, je trouve que le Bitcoin est une crypto-monnaie très intéressante, que la blockchain est une technologie révolutionnaire qui amène avec elle des changements radicaux, certains très bons, certains très mauvais, on verra, ça dépendra de ce que nous en ferons mais qu'il y a en tout cas une réflexion importante à avoir, il faut qu'on se saisisse de ce sujet-là. Et donc, je vous disais que, même si à long terme, il y a des choses à faire, là, oh, attention, Bitcoin est 40 000, hein, on était dans une hausse euh, totalement euh, dénuée de sens, euh, qui était euh, vraiment sur du sable, et qu'il euh, y avait donc un, un bon potentiel pour que ça baisse jusqu'à 10 000 avant de reprendre une construction un peu plus sérieuse euh, et, euh, et, et où on puisse un peu se projeter dans le temps long. Quoi. Euh, et donc après cette vidéo, il a continué à monter, il est monté jusqu'à 48 000 euros, il aurait pu aller jusqu'à 60, peu importe, et il s'est passé ce qui devait se passer, boum, il pris son ganin, hein il est redescendu aussi sec en 36 heures. Il est redescendu à il est à 39 000 euros au moment où j'enregistre cette vidéo. Donc, on est redescendu sous les 40. Et alors, bien évidemment, ça ne veut pas dire qu'il va redescendre jusqu'à 10, mais on est à un moment où il ne va pas rester là. Il va pas rester là. Quand vous faites un peu d'analyse technique et que vous savez à peu près comment cette chose fonctionne, il va pas rester. Soit il va repartir à la hausse, il va rebondir et il va repartir dans ses tours. Dans ce cas-là, c'est pas grave. On, on est patient, hein. moi c'est à 6 mois mon optique d'investissement dans le Bitcoin. Hein. Si j'investis dans deux semaines ou dans un mois plutôt qu'aujourd'hui, ça ne change pas grand-chose à ma vie. Et en revanche, il a aussi du potentiel, il a beaucoup de vide sous les pieds en ce moment pour descendre et pour, pour descendre un bon, un bon niveau. Euh, c'est ce que j'ai expliqué d'ailleurs à, à mes lecteurs de ma lettre d'investissement de risque et profit. Hein. Si ça vous intéresse, je vous mets un lien pour découvrir ça en description. Et puis aussi par là. Euh, donc il, il peut y avoir dans les jours qui viennent des choses très intéressantes et de commencer à se positionner et, euh, ben, comme je dis, de commencer à faire les soldes. Parce que bon, quand on peut avoir un bitcoin à la moitié ou un quart de son prix, c'est quand même vachement plus sympa que quand vous le payez plein pot. Et il y a des raisons pour ça, il y a des raisons qui font que le Bitcoin monte et baisse, et je vous expliquais ça justement dans cette vidéo du 15, c'est pour ça que vraiment je vous incite à la regarder et à découvrir ça et à aller voir mon analyse au fond de la blockchain de la place du Bitcoin dans la blockchain et euh, du rôle de la révolution de la blockchain euh, et de la révolution de la valeur dans l'évolution de nos sociétés dans les 10, 20, 30 ans qui viennent, euh, il y a vraiment des grosses questions à se poser et à mon avis des investissements qu'on a à peu près autant envie de rater que les investissements dans Internet dans les années 90. Euh, et comme dans les investissements tard dans les années 90, euh, ben, il en est sorti des choses extrêmement bonnes et des choses beaucoup moins bonnes. Hein. Je ne suis pas en train de porter un jugement moral, parce que, comme toutes les technologies et comme toutes les révolutions, il en sortira ce que nous en ferons. Mais pour en faire quelque chose, encore faudrait-il s'en saisir. Mais voilà, ça, c'est les questions qu'on essaie de se poser. Et je suis vraiment très fâché contre le Figaro, parce que eux nous ont fait un torchon. Et encore, j'ai lu que l'intro, parce que le truc derrière est réservé aux abonnés. Merci, hein, surtout ne l'ouvrez surtout pas à d'autres, parce que j'ai beau ne, ne pas avoir lu la suite, j'ai une idée assez précise de la manière dont ils font leurs articles et de ce qu'ils qui qui présentent dans le début de l'article. Et la, la partie qui est ouverte à tous commence en disant « Ah, regardez, incroyable, 14% des Français envisagent d'investir dans le Bitcoin. » En gros, sous-entendu, pourquoi pas vous quoi euh, ils ont fait un sondage Oh là là, ils ne l'ont pas fait eux-mêmes, il hein, faut pas exagérer. Ils ont repris un sondage, ils ont été posés la question aux gens, hey, « Vous, vous investirez dans le bitcoin ?» Il n'y a rien de plus stupide, si vous voulez faire une analyse, et si vous voulez aller chercher des tendances d'investissement, que d'aller demander aux gens un investi. <coughs> C'est vraiment la dernière chose à faire. Si vous voulez vous poser la question de savoir s'il si faut investir ou pas dans le Bitcoin, C'est pas parce que vous avez 14% des gens qui envisagent, qui ont répondu à un, un sondage que peut-être un jour ils investiraient, que ça veut dire quoi que ce soit. Vous avez tout un tas de gens qui vont vous répondre que oui, ils vont investir parce qu'ils trouvent que ça fait chic et que c'est probablement ce qu'on attend d'eux comme réponse. Et au contraire, des gens qui vont dire oh, ⁇ non, moi jamais ⁇ et puis qui la semaine d'après se retrouveront à investir parce que, bah pareil, si vous voulez ce que vous dites à quelqu'un et ce que vous faites avec votre argent, généralement, ce pas du tout la même chose. Et donc, le point de départ de cet article est un non-sens absolument total, et encore plus... Quand on sait, mais eux ne doivent pas le savoir, que, que le, la, la blockchain et la blockchain du Bitcoin sont euh, des, euh, des systèmes extrêmement transparents. Ah, et, tout, tout le monde a l'impression que c'est l'inverse, que non, c'est des choses très opaques, de grands terroristes. Non, les blockchains, c'est des systèmes qui sont éventuellement anonymes, mais qui sont totalement transparents la plupart du temps. Et en l'occurrence, euh, avec le Bitcoin, vous savez... Vous pouvez analyser euh, en temps réel euh, combien de portefeuilles détiennent combien de Bitcoins et combien de nouveaux portefeuilles, combien y a de nouveaux investisseurs. Et ça, c'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire que c'est le, le, le gérant de Hedge Fund comme vous, et moi, on peut aller voir euh, On peut aller voir combien de portefeuilles il y a. Par exemple, je peux vous dire qu'il doit y avoir un peu plus de 17 000 portefeuilles euh, Bitcoins qui détiennent euh, plus de 60% de tous les Bitcoins. Alors on parle de portefeuille, parce qu'on ne sait pas, une même personne peut avoir plusieurs portefeuilles, et d'ailleurs quand vous regardez un peu la manière dont c'est fait, vous avez beaucoup de gens dans les plus gros portefeuilles qui vont avoir peut-être 5, 10 portefeuilles, et vous le voyez ça quand vous regardez les parce que toutes les transactions aussi hein, toutes les transactions tout est public et donc vous voyez quand vous voyez dix portefeuilles qui euh, en même temps achètent le même nombre de bitcoins euh, bah, généralement c'est c'est c'est la même euh, c'est c'est la même personne derrière que c'est et donc vous savez que le bitcoin vous êtes encore à une phase extrêmement euh, jeune d'adoption c'est-à-dire que vous avez 17 000 personnes qui vont avoir 60% du capital du Bitcoin et vous allez avoir probablement, ça faudrait que j'aille revérifier pardon, mais probablement 100 000, 100 000, et quelques personnes qui vont en avoir plus de 80%, 85% va être détenu par 100 000 personnes. Ce qui est à la fois beaucoup, c'est-à-dire qu'on a un vrai marché. Hein, C'est pas un truc de 10 de, de Pékin qui, qui non, non, non non non non dans un placard. Mais bon, pour euh, niveau mondial, c'est peu. C'est en, encore un truc très jeune. C'est très jeune, où l'adoption n'est pas du tout encore massive. Tous les gens qui vous disent « Ah, oh, ça y est, c'est l'adoption massive du Bitcoin !» Non Mais non Non, non, non, non, non, non, on n'y est pas encore du tout. Et c'est public. Et l'autre chose qu'on peut voir, grâce à tous ces chiffres-là, c'est que, bah, notamment, le cours du Bitcoin, en ce moment, augmente dix fois plus vite, dix fois plus vite que son adoption et donc tous les gens qui vous disent « regardez, il faut miser sur le Bitcoin aujourd'hui parce que ça y est, c'est le moment, l'adoption massive arrive ». Non Non L'adoption, elle, est, est, est linéaire, la pente augmente un peu plus, vous avez un peu plus de, de gens qui s'y mettent, mais ça n'a aucune commune mesure avec la hausse actuelle. Et c'est pour ça que je vous dis que vous avez une technologie qui va être amenée à se développer à se, développer, à se déployer, mais là, le moment dans lequel on est, c'est un moment de pure spéculation qui va retomber, comme tous les moments de pure spéculation. Alors voilà, on a toujours, on a cette espèce d'idée de, de, de, d'exceptionnalisme du temps présent qui fait que ah oui, mais aujourd'hui c'est différent. Ah non, la hausse de aujourd non, aujourd'hui c'est différent. Ah oui, les, les, à, chaque, les, à chaque fois, hein, à chaque fois, les dernières fois, c'est retombé pff, aussi sec. Mais là, c'est pas pareil. Peut-être, hein, peut-être que ce ne sera pas pareil. Il y a quand même beaucoup plus de chances pour que ce soit pareil et que on, on ait un bitcoin en solde dans les jours, les semaines et les mois qui viennent. Et que, alors, quand plus personne n'en parlera, nous, on pourra faire ce qu'on a à faire. Donc voilà, et donc ça, c'est ce magnifique article du Figaro qui vous dit n'importe quoi. Et là, je vais faire un peu de, de, de spéculation et de conjecture parce que j'ai vraiment pas du tout envie de payer le Figaro pour voir ce qu'il y a derrière cet article. Et donc, si parmi vous... Euh, il y a des abonnés au Figaro. J'aimerais bien que vous me disiez si ce que je pense est vrai. À mon avis, euh, la pauvre journaliste, euh, la pauvre journaliste qui n'a jamais écrit un article sur le Bitcoin ou la blockchain, c'est criminel. Hein, c'est vraiment criminel d'avoir un article qui s'intitule « Est-ce qu'il est qu a encore temps d'investir dans le Bitcoin par » par quelqu'un qui n'a jamais travaillé le sujet auparavant, par un néophyte total. Je ne crois pas que cette journaliste ait jamais publié un article, en tout cas sur le Figaro, sur le sujet. Sur les 200 articles qu'elle a écrits, il n'y en a pas un autre. Sur... Et donc, comme Elie rien, qu'est-ce qu'elle fait elle interroge des gens, elle interroge des gens, c'est-à-dire, bah, ben, il va forcément y avoir un, un, un, banquier ou deux dans le lot qui va vous dire, Artung, mine, le bitcoin, c'est bulle, c'est pas bien, c'est mal, forcément, c'est de la concurrence, le bitcoin, ça vous aide à débancariser, le banquier, il va pas vous dire que il faut aller dans le bitcoin, c'est vachement bien, ça va, vous allez le mettre au chômage si vous faites ça un peu trop. Euh, donc ça c'est la première chose, et puis après elle va probablement tendre son micro à un consultant blockchain ou à un, aficio un, un aficionado. Ah, pff, aficionado, pardon. Euh, un fan de Bitcoin qui lui va vous dire, oh, il oui, faut y aller, il faut foncer, et vous avez un potentiel pour 100 000, 1 million d'euros, et puis vous allez vous retrouver à la fin avec un article qui vous dira, il oh, ben, y a des gens qui vous disent que c'est une grosse bulle qui va exploser, puis d'autres qui vous disent que c'est un truc énorme qui est en train d'arriver, puis vous êtes, euh, vous euh, laissez au milieu de tout ça, sans trop savoir ce que vous avez à faire, voilà, ça s'appelle le journalisme, il faut faire le pour et le contre, et puis surtout, on, est, on, on évite de, de, de, de faire de l'analyse et de la synthèse, et on on évite de, de prendre position à la fin. Hein, surtout, on ne se mouille pas. Euh, et elle va quand même réussir à avoir faux sur toute la ligne. Parce que dans les deux cas, si vous voulez penser que le, le, le Bitcoin et la blockchain euh, sont encore des pseudo-arnaques ou des trucs euh, qui ne sont pas là pour durer. Euh, c'est en 2017, on pouvait encore le penser, mais aujourd'hui non, c'est trop tard, c est, c est, ça y est, le truc est en train de se déployer, c'est en train de dérouler, l'adoption arrive tranquillement, on voit très bien où ça va. Donc à la fois les gens qui vous disent que ce truc, ou, ou même en citant Janet Yellen, quand Yellen vous dit que le Bitcoin c'est pas, pas très efficace, donc elle commence à balayer devant sa porte. Euh, et où et où, où après vous avez en sens inverse quelqu'un qui va vous dire faut foncer le Bitcoin c'est l'avenir c'est génial Mais enfin là vous êtes dans un moment de volatilité extrême c'est vraiment pas le moment pour vous positionner les deux vont avoir tort et vous allez vous retrouver avec une journaliste du Figaro qui vous, vous fait que vous que, que vous, vous prenez deux points de vue qui sont censés être contradictoires et en fait, vous avez encore plus tort que, que si vous aviez réfléchi, si vous aviez analysé, si vous aviez un peu d'expérience. Ça fait depuis 2016, début 2016 que je suis ce truc-là. Bon, bah, l'expérience, ça aide. Ça aide. Euh, et, et, et ça demande un peu de travail. Et c'est quelque chose que je vous conseille. Si jamais vous envisagez, vous euh, vous posez la question d'investir ou pas dans le bitcoin, renseignez-vous. Euh, il ne s'agit pas de comprendre précisément ce qu'il y a, euh, euh, comment est fabriquer une blockchain, connaître le langage informatique derrière, c'est pas obligatoire, vous n'avez pas besoin d'être boulanger pour savoir reconnaître une bonne baguette de pain, mais comprendre l'utilité de la blockchain, à quoi ça sert, à quoi ça ne sert pas, quels sont les intérêts de chacun dans cette révolution technologique en cours, euh, quels sont les enjeux, quelles sont les opportunités, les potentiels, les risques, tout ça, réfléchir à tout ça, ça prend du temps, mais ça a un très très gros avantage c'est que quand vous avez compris à quoi sert le truc, quand vous avez compris le potentiel et que vous arrivez du coup à envisager la taille de ce potentiel-là, bah, quand vous voulez acheter et que vous avez un bitcoin qui est trop, haut, bah, ça va pas être compliqué d'être patient et d'attendre que ça retombe. Et si au contraire, euh, il chute brusquement et qu'il perd 80% de sa valeur euh, comme en début 2018, eh bien, plutôt que de paniquer, vous allez être trop content parce que vous allez trouver que c'est les soldes et que vous allez pouvoir vous positionner. Il faut bien comprendre qu'avec le Bitcoin, euh, vous, vous pouvez avoir perdu 80% de votre valeur en, en 2018 et être à plus de 100% aujourd'hui. C'est la volatilité haussière du Bitcoin qui fait que tous les gens qui vous disent que ça va s'effondrer ou ça va exploser euh, d'un coup, ont tort c'est volatile, ça monte et ça baisse, mais jusqu'à présent, on voit bien que ça monte quand même, ça monte et ça baisse avec une direction haussière. Il y a la volatilité haussière du bitcoin, c'est quelque chose qui, qu'il faut regarder, observer, qu'il faut s'approprier. Et quand on travaille et qu'on regarde précisément comment marche cette volatilité et comment elle évolue dans le temps, eh ben, on peut commencer à faire des choses carrément intéressantes et s'amuser. Quand on a à la fois le fond et la technique, tout de suite, c'est vachement mieux. Alors voilà, je vous invite à cliquer si vous voulez découvrir tout ça, découvrir cette, cette grande révolution de la valeur et comment fonctionne le Bitcoin, la blockchain et les crypto-monnaies. Cliquez sur le lien donc en description et je vous en mets encore un par de, de, ci-dessus. Et puis nous, on va regarder très précisément comment ça va évoluer dans les jours et les semaines qui viennent. Et je vous dis à votre bonne fortune